Ah bonjour, vous êtes là Je ne vous avais pas vu. Le récent Big Bang qui a... Oh mais non, vous étiez là, pardon, autant pour moi. C'est que je ne vous avais vraiment pas vu pour le coup. Le récent Big Bang qui nous a explosé à la figure sur le marché des transferts me semble être à la hauteur de l'étrangeté de la situation qu'on qu traverse actuellement. Et du coup, je voulais profiter de cette occasion pour, bah, pour faire cette chronique et pour faire euh, masse de clics aussi, mais bon, ça tu le sais, tu me connais à force. Dans l'analyse du dimanche, j'aime bien me poser des questions particulièrement saugrenues. Pas par plaisir subversif, mais parce que mon cerveau n'est pas forcément le plus développé qui soit. Donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le débat de la pertinence et des conséquences du remplacement de Vettel par Sainz, ni de l'annonce du départ pour McLaren de Ricardo, ou de son probable remplaçant. Je garde la question pour plus tard, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de profiter de cette occasion pour vous présenter un sentiment plus personnel. Parce que l'annonce du départ de Vettel la Scuderia à la fin de l'année prochaine était aussi prévisible qu'improbable, à mon sens. Prévisible à la vue de la série d'événements de ces dernières années, que je vais évoquer dans quelques instants, mais aussi improbable par la manière et surtout le moment où l'annonce est tombée à savoir avant même que la saison commence. Et euh, si on partait du principe que la saison avait eu lieu normalement, on aurait juste terminé le Grand Prix d'Espagne, à savoir euh, le sixième de la saison. Et puis l'arrivée de, de Sainz, ben je, je veux dire la même chose, parce qu'il sort tout juste d'une incroyable saison 2019. Les différents médias nous ont montré à quel point il avait été important dans le retour en forme de McLaren et à quel point McLaren avait été important pour aider le, le fils de Carlos à, à se trouver en Formule 1. Alors ça, ça aide pas parce que son Carlos est le fils de, de Carlos, non pas celui-là. Donc prévisible dans le sens où Sainz sort d'une saison où il a tellement fait parler de lui que son arrivée dans un top team me semble presque normal, mais improbable dans le sens où son amour entre, euh, avec McLaren semblait fusionnel et passionnel, et enfin en plein au début d'une nouvelle histoire et, euh, et c'est déjà fini quoi. Et c'est un peu ce qui me fascine à la fois, c'est à quel point ce centenaire en grand prix qu'il est, bah, il a toujours été dans l'ombre et son arrivée dans ce qui est, à défaut d'être la plus performante, l'équipe la plus prestigieuse du plateau, bah, ça me conforte dans cette impression qu'il y a un truc qui ne va pas, même si en même temps c'est parfaitement logique. Ils vont croire que je suis fou, non C'est pas, en... ouais, pas en parlant tout seul que ça va s'arranger. <rire> Ça me permet de soulever une thématique qui ne cesse de me tourmenter depuis ces dernières années, dont je voulais vous parler avec des exemples, comme par exemple Grosjean ou Pérez, mais j'avais jamais réussi à trouver le, le résultat satisfaisant qui me plaisait, donc je ne l'ai pas partagé. Et ce dont je voulais parler, c'est de la vitesse à laquelle la perception peut changer en Formule 1. Je parle du monde, de la Formule 1, que ce soit dans, dans le paddock, les, les médias ou, ou nous pauvres passionnés, partageant notre passion depuis notre canapé. On dit souvent que les choses vont vite en, en Formule 1 et, et littéralement et métaphoriquement, parce qu'on a tendance à trop vite oublier le passé pour se focaliser sur le futur. Mon but c'est pas de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein. c'est comme ça, c'est tout. Donc pour illustrer ce que je cherche à dire avec mes mots à moi, euh, c'est de faire un petit retour sur la carrière de, de ces deux-là, et plus particulièrement sur les moments qui me semblent le mieux exprimationner ce que je cherche à dire. Ça existe pas ce mot. Donc Sainz est issu du programme junior de Red Bull et fin 2013, lorsque Ricardo libère une place chez Toro Rosso, il est un des favoris pour prendre son baquet, mais c'est Daniel Kiat qui sera préféré. Il fait un bon boulot et quand Vettel libère à son tour une place en partant chez Ferrari, Kiat est promu aux côtés de Ricardo. Helmut Marco, le docteur responsable de la filière des jeunes, c'est pas vraiment un docteur, hein, c'est un nom, euh, se débarrasse enfin de, de Jean-Éric Vergne pour faire de la place à Verstappen et à notre smooth operator préféré. Qui fait un bon début de saison, mais Verstappen prend toute l'attention. C'est le plus jeune pilote de l'histoire, à seulement 17 ans. Red Bull survend son potentiel et le Maxou, il enchaîne les gros résultats en fin de saison alors que Charlos est plus malchanceux. Charles. Ouais, Carlos, Charlos... Ils seront équipiers de toute façon. Début 2016, Verstappen est promu chez Red Bull et Kiat est renvoyé aux côtés de Sainz. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, sans être le pilote le plus prisé du plateau, Kiat y sort d'une première saison chez Red Bull où il a marqué plus de points que Ricardo et il avait inscrit le seul podium de l'équipe en 2016 jusque-là. Donc quand il rejoint euh, Sainz, outre le fait qu'il y a un fort sentiment d'injustice, on s'attend à ce qu'il serve de référence au même titre que Ricardo servira de référence à Verstappen. Mais euh, Sainz anéantit complètement Kiat en tant qu'équipier en marquant 42 points contre 4. Bon, on met ça sur le compte du mauvais moral euh, du russe, mais c'est pareil en 2017. Et là, la question que tout le monde se pose alors, c'est est-ce que Sainz il est si bon que ça, ou est-ce que c'est Kiat qui n'est plus, euh, plus que l'ombre de lui-même mais surtout, on questionne l'intérêt du programme junior de Red Bull, parce que Ricardo et Verstappen ils font un excellent travail. On voit difficilement pourquoi Red Bull chercherait à les remplacer. Et Sainz, c'est quelque chose qu'il a compris, donc il cherche à, à s'évader de, de la filière Red Bull. Renault est intéressé par les services de Sainz, et malgré Red Bull qui s'accroche à son protégé, il est prêté pour deux saisons chez les Jaunes, où les résultats de Julian Palmer freinent l'équipe et on trouve un accord pour qu'il roule pour Renault pour les quatre derniers grands Prix de la saison 2017. Et la saison 2017 de Sainz dans sa globalité est clairement une des révélations de l'année selon moi, parce qu'en seulement quatre courses chez Renault, bah, il a marqué autant de points que Palmer sur le reste de la saison. Il a fallu seulement deux week-ends pour qu'Hulkenberg euh, qu il déclare qu'il se rappelle ce que ça fait d'avoir de la compétition en interne. Mais aussi, bah, Sainz il a enchaîné les belles perfs dans la Toro Rosso et on s'attend à que 2018 soit la confirmation, mais il marque 53 points contre 69 pour Hülkenberg. C'est pas mal sur le papier, mais on considère que qu'Hülkenberg a eu 5 abandons de plus que lui. Et même si Sainz finit la saison avec le record du pilote hors top team à avoir fait le plus d'entrées dans les points, il n'empêche que Hulkenberg reste malgré tout l'homme fort en apparence de Renault. La saison de Sainz n'est pas mauvaise, elle a rien de brillante non plus parce que justement il est dans l'ombre d'Hulkenberg. Et rapidement, Renault annonce son remplacement par Ricardo lors de la trêve estivale. Red Bull euh, ne se précipite pas pour appliquer son option sur Sainz et il le libère euh, dès la fin de son contrat, donc euh, fin 2018. En 2018, on se rappelle que le marché des transferts c'était le chaos absolu et à aucun moment Sainz n'a été au centre des discussions. Sa signature chez McLaren semblait un choix désespéré autant pour l'un que pour l'autre parce qu'ils étaient en manque d'options. Donc je croyais bien que euh, tout le monde, et moi le premier, quand on a été émerveillé par sa saison 2019, c'est parce qu'on avait vu en lui toutes les choses qu'on s'attendait à voir depuis longtemps. On savait qu'il était bon, mais il a fallu qu'il se trouve dans une équipe en regain de forme aux côtés d'un débutant, et surtout qu'il soit libéré moralement pour qu'on le remarque. Je pense avoir synthétisé le plus possible son parcours, même si j'omets un détail, c'est à quel point il est aussi passé constamment sous le nez des caméras. Tant de belles courses est remontée en 2019 et on l'a presque jamais vu, Et même si j'évalue son année 2018 comme moyen plus, il a été très régulier et on l'a presque jamais vu non plus. Sainz n'a jamais manqué de résultats, sa présence sur le plateau n'a jamais été disputée, euh, mais le problème, euh, selon moi, c'est qu'en 5 saisons en Formule 1, il s'est passé des choses et Sainz n'a pas toujours été euh, la chose la plus intéressante pendant ces 5 saisons. Alors j'ai fait une liste non exhaustive des choses qui se sont passées en 5 ans. Euh, alors, Hamilton est devenu triple champion du monde, Grosjean est monté sur son dernier podium en date et il a rejoint Haas lors de la création de l'équipe, Maldonado a pris part à son dernier Grand Prix. Manor Marussia a disparu, tout comme Lotus qui est devenu Renault, Van Dorn a explosé le championnat de GP2, Verstappen est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire, Rosberg a pris sa retraite après son titre, Massa a annoncé sa retraite puis son retour pour remplacer Bottas, partir remplacer Rosberg, avant d'annoncer à nouveau sa retraite la saison suivante, Gasly a gagné le championnat de GP2, Button a aussi pris sa retraite, Hamilton est devenu quadruple champion du monde, Alonso a pris part aux 500 miles d'Indianapolis, Button a uriné dans sa McLaren, puis Alonso a pris quelques années sabbatiques, Pascal Verlaine est passé de futur superstar à pilote dont la fin et proche, Van Dorn ne mettra sans doute plus jamais les fesses dans un championnat de Formule 1, et Charles Leclerc a explosé le championnat de F2 et il a été annoncé en tant que débutant pour 2018 chez Sauber avant d'arriver chez Ferrari. Et je vais m'arrêter là parce que euh, je pense que j'ai bien exprimé ce que, ce que je cherchais à dire, c'est que… il s'est passé des choses en 5 ans, et Sainz, bah… il, il a jamais… c'est pas celui qui sortait du lot. Et pendant cet intervalle de temps de 5 saisons… Il y a aussi Sébastien Vettel qui a fait ses débuts chez Ferrari. T'as vu la transition un peu Attends, Faut que j'arrête avec ça, je suis tout seul. Après quatre titres, Vettel avait été mis en difficulté par une Red Bull capricieuse en 2014 et un Daniel Ricciardo découvrant les joies d'une monoplace plus performante que Toro Rosso. Et son arrivée chez Ferrari marquait clairement une nouvelle page de sa carrière, de son histoire. Pour la première fois depuis plus d'un max Verstappen, donc environ 21 ans, Ferrari n'avait pas gagné de course en 2014 et Vettel a mis un terme à cette série dès sa deuxième course en Malaisie. Et Il a remporté les trois seules victoires non Mercedes de la saison, il est monté sur 13 podiums et il a fait beaucoup d'ombre à Raikkonen qui n'a eu qu'une deuxième place et deux troisième places, c'est dur à dire. Donc euh, voilà, Vettel, il est taquin en conférence de presse, il semble encore plus heureux que dans ses beaux jours chez Red Bull. Et on oublie en quelque sorte sa saison 2014 et on met cette mauvaise saison au, au crédit d'une baisse de morale. En 2016, il a une nouvelle saison sans victoire pour Ferrari. Mais Vettel il continue de vanter son amour de la Scuderia, et à défaut d'embêter les Mercedes sur la piste, Isel est aquiné en conférence de presse, il continue d'exprimer son bonheur d'être chez Ferrari. Il y a malgré tout quelques zones d'ombre au Mexique en 2015, où il se met dans le mur, et surtout en 2016, où il explose de colère contre un Verstappen sauvage en piste, et contre les commissaires à la radio. Zone d'ombre à nouveau révélée à Baku en 2017, où après un début de saison fantastique, il mène le championnat, mais il expose sa colère lorsqu'il est surpris par Hamilton, sous période de safety car, il gagne en Hongrie deux grands prix plus tard, mais la saison tombe dans les mains de Mercedes, Ferrari est plus haut niveau et la malchance s'abat aussi sur, euh, sur l'équipe. Tous les pilotes font des erreurs, ils ont tous leurs mauvais moments, mais ce qu'on retient de la saison 2017, c'est que Vettel est toujours en forme, mais qu'il manque de la perfection qui, qui lie Mercedes à Hamilton. Ferrari revient, Vettel revient, ils sont sur la pente ascendante, et le fait qu'ils ne gagnent pas le titre cette année-là, bah, on met ça sur le fait que Mercedes est juste trop fort, et, et que Ferrari est tout juste en train de se reconstruire. 2018 continue sur la belle lancée de Ferrari, parce que Vettel et Hamilton ils s'échangent la tête du championnat course après course, jusqu'à ce que bah, Vettel perde le contrôle de sa voiture et de la course, pour se mettre dans le mur en Allemagne... Pour beaucoup. Vettel continue d'être le favori au titre face à un Lewis Hamilton plus morose. Il y en a plein qui disaient « Hamilton va perdre le titre et il va prendre sa retraite en fin de saison ». Visionnaire <rire> Mais en réalité non, parce que la tendance s'inverse au, au fil des grands prix, où Vettel enchaîne les erreurs et tout le monde s'accorde à dire que cette erreur à domicile a beaucoup affecté Vettel qui n'est plus à la hauteur. Et même si je ne suis pas entièrement d'accord avec, euh, avec cette affirmation, euh, le fait est qu'en quelques semaines, la perception de Vettel est passée de futur champion du monde à caricature de lui-même, et de très grand champion du monde à pilote, qui n'est pas au final si bon que ça. Et qu'on soit d'accord ou pas avec cette affirmation, c'est ce consensus. Et encore une fois, je ne, je ne donne pas d'avis, je dis juste l'opinion qu'il y a eu de, de Vettel sur ces années-là. Je, je, je, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qui a été dit, je dis que c'est ce qui, ce qui a été dit. Ça fait beaucoup de répétitions mais euh, j'espère que tu me comprendras. Et au final, toutes ces choses eh ben, ont été appuyées par la saison 2019 où il a été mis en difficulté par son nouvel équipier. Encore une fois, je suis pas nécessairement d'accord avec les affirmations. Euh, pour donner rapidement mon avis, moi je pense que c'est pas en Allemagne que mais que c'est à Monza que les choses ont changé chez Ferrari. Pas pour la victoire de Leclerc, mais pour la pôle de Raikkonen en 2018, je parle. Vettel avait gagné en Belgique, une très belle victoire. Il était toujours en lutte pour le titre, un peu derrière, mais toujours en lutte. Mais en qualif, chez Ferrari, on a donné la parité des chances aux pilotes euh, sur l'aspiration. Vous savez comment ça marche à Monza. Le gain est estimé à presque une seconde sur un tour. Donc forcément, bah, ce que les équipes font, euh, c'est qu'ils envoient leur pilote tour à tour, il y en a un qui va donner l'aspiration à l'autre pendant tout, tout le tour. Et c'est pour ça qu'on a eu cette qualification absolument ridicule la saison dernière. Et ce que Ferrari a fait, bah, ils ont donné un coup une chance à Vettel, un coup une chance à Raikkonen, et c'est Raikkonen qui a pris la pole Ils ont donné 50-50 alors que bah, selon moi, euh, ils auraient dû donner 100% à Vettel en fait. Kimi fait la peau et Vettel n'était pas content et au départ, il a pas fallu plus d'un tour pour qu'on sente sa frustration. Alors effectivement, Vettel et Ferrari n'ont pas bien vécu le Grand Prix d'Ockenheim mais il y a aussi le fait que quelques jours après ce Grand Prix-là, il y a Sergio Marchionne, le grand, grand, grand patron de Ferrari qui est décédé. Et ça a eu un effet politique domino en interne qui s'est répercuté sur, euh, sur l'équipe de Formule 1. Parce qu'il y avait euh, depuis plusieurs mois la volonté de préparer l'avenir avec la venue de Leclerc à la place de Raikkonen. Et cette décision a été mise en pause, alors que clairement on attendait l'info à Monza, comme, comme d'habitude. Kimi n'était pas pas content de ne pas savoir s'il allait pouvoir rester ou non chez Ferrari, Arriva à sentait sa tête en danger, et Vettel il s'est senti abandonné dans l'histoire. Et ses erreurs fin 2018, pour moi ça ressemble plus à du désespoir, et à beaucoup de poisse aussi. Euh, Ferrari ils ont voulu rattraper ça en affirmant que Vettel c'était le numéro 1 début 2019, mais Leclerc était aussi rapide que lui, et forcément quand on a un petit nouveau qui va aussi vite et qui fait moins d'erreurs que, que le vétéran, ben on a plus envie de placer sa confiance dans le petit jeune. quoi. Et on a vu un Vettel déprimé en 2019. Pour beaucoup, c'était la déprime de ne pas être bon, mais pour moi, c'est le manque de confiance de Ferrari qui a mené à cette petite déprime et qui s'est répercuté sur la piste. Ensuite, à l'intersaison, on prolonge Leclerc pour les 15 prochains siècles et on double son salaire, mais rien sur Vettel, dont le contrat se termine fin 2020. Aux essais privés, Vettel, il rate les deux premiers jours parce qu'il est malade. Voilà. Euh, Ferrari dit que la voiture est pas bonne, qu'ils ont raté leur, leur développement. Ça sent pas bon, quoi. Et c'est pour ça que je disais que je suis pas surpris du départ de, de Vettel, mais je suis surpris de la manière dont ça s'est déroulé. Après, il y a le contexte aussi qui est particulier. Bref, euh, en tout cas ce fut une grosse digression, j'en reviens euh, au sujet, si on peut encore appeler ça un sujet. Je trouve ça fascinant à quel point il suffit d'un rien pour qu'un passer de pilote dont tout le monde oublie l'existence, à pilote digne d'être un pilote Ferrari, et de quadruple champion du monde à pilote qu'on voit déjà la retraite à 32 ans. Oups, mauvais insert. Est-ce que si la saison avait débuté normalement et que McLaren avait moins permis à Sainz de se mettre en avant, de s'illustrer, est-ce que ça aurait été toujours un premier choix pour Ferrari Ou si ça s'était bien passé, est-ce que Mercedes aurait aussi essayé de mettre la main sur lui Les choses vont très vite et il est souvent question d'une un, micro-fenêtre de temps pour avoir la, la bonne occasion au bon moment, parfois pour le meilleur, parfois pour, pour le moins meilleur. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en dis, ou si c'est juste moi, mais euh, je trouve que c'est un peu ce qui fait à la fois la beauté et la compétitivité de ce sport, euh, où on dit souvent que, que les choses vont vite, littéralement et métaphoriquement en Formule 1, et donc qu'on a trop tendance à vite oublier le passé pour se focaliser sur le futur. Ah j'ai déjà dit ça... Pardon, c'est... C'est que j'ai mauvaise mémoire aussi, moi non plus. Oh purée, elle était nulle. là